Salut les Rolistes, bienvenue à RPG Day 2018, question numéro 23. Quel jeu espérez-vous jouer à nouveau euh, bien, parmi les jeux qui me manquent en ce moment, euh, je dirais que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de rejouer à Shadowrun, d'être joueur à Shadowrun. Euh, Shadowrun me manque en tant que MJ, évidemment, comme Pandragon, mais c'est probablement, euh, probablement un des deux qui prendra la suite, euh, la suite de... De mes jeux, la prochaine campagne que je ferai jouer, sera probablement du Shadowrun ou, ou du ou du Pendragon, ça dépend, ça dépend de si je me laisse pas entraîner par une autre campagne que te Et du coup, j'aimerais vraiment être joueur à Shadowrun. C'est un jeu que j'adore, je, je suis vraiment fan de l'univers, il est, il est plein. C'est un univers vraiment fouillé, travaillé, euh, depuis le temps que le jeu existe, en plus ils ont eu l'occasion d'essayer plein de choses. Euh, C'est un univers tellement fourmillant d'idées et de possibilités je pense qu'on pourrait quasiment jouer qu'à Shadowrun comme on pourrait quasiment jouer qu'à d'autres jeux mais euh, c'est un jeu qui a, qu a plus d'un propos c'est un jeu euh, qui est souvent tourné vers l'action mais, mais pas uniquement il promet, il promet beaucoup plus et, euh, et c'est vrai que ça me manque d'être joueur à Shadowrun ça fait des années que je ne l'ai pas fait la dernière fois que j'ai été joueur euh, alors j'ai joué une fois en club pour essayer la V5 avec la boîte d'initiation Mais sinon ça remontait à je pense à presque dix ans, euh, j'y jouais, euh, y jouais avec, euh, avec des potes il euh, y, a, y a pas mal d'années, euh, que je ne vois plus, et, et, puis, euh, et puis ça me manque, euh, c'est vrai que c'était une bonne ambiance de partie en plus, hein, à l'époque on jouait en, en anglais, euh, puisque bah, on était plusieurs à avoir, euh, à, plusieurs des joueurs avaient comme, comme langue maternelle euh, autre chose que le français, et donc on s'était unis autour de, de l'anglais. Euh, bah, écoute euh, Gavin, si tu me regardes, si tu me, si tu, si tu veux me proposer une partie de Shadowrun, eh bien écoute, on a beau avoir laissé la campagne il euh, y, y a 7 ou 8 ans, ou peut-être même un peu plus, je suis preneur, je veux rejouer à Shadowrun. Donc, euh, Gav, si tu es dispo, je prends une partie, les autres, eh bien, écoutez, proposez-moi des parties de Shadowrun, j'ai vraiment envie de rejouer. C'était la 23ème question de RPG Late 2018, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis... A demain. Ciao les Rolistes.